Dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctions de visionnement et de partage d'un projet dans Google Earth. Donc, pour visionner et éditer un projet existant, euh, il suffit avec votre curseur d'aller dans la barre latérale, cliquer sur projet et sélectionner le projet de votre choix. En cliquant dessus, euh, le globe et euh, les images satellitaires se centrent sur le projet. Et euh, vous pouvez commencer votre édition. Donc, par exemple, si je souhaiterais modifier en fait là, un texte associé là, euh, au repère Machinerie, je clique sur le petit crayon et en fait je peux éditer ce que j'ai précédemment fait. Sinon, euh, si je souhaite par exemple masquer euh, un élément de mon projet, euh, pour pas qu'il soit affiché un peu là, lorsque je vais en faire la présentation, ben, il me suffit d'appuyer sur « Masquer l'élément ». Ainsi, il est encore présent, mais euh, par défaut, il ne sera pas là dans le visionnement. Finalement, euh, dans le cours, je souhaiterais supprimer un élément, euh, supprimer un marqueur euh, ou un repère. Ben, j'appuie sur les trois points et j'appuie sur « Supprimer ». À ce moment-là, ben, il va être supprimé euh, complètement de mon projet. Euh, finalement, euh, si je veux, euh, je peux aussi déplacer l'ordre de présentation de mes repères, de mes éléments. Donc, je clique simplement sur celui que je souhaite déplacer. Je maintiens le curseur et ainsi je peux le déplacer après l'avoir déposé. Pour visionner un projet, j'appuie sur lire et à ce moment-là, on tombe en mode, dans un mode lecture dans lequel on voit un peu le résultat de notre travail. Donc, En bas à gauche, vous avez une barre de navigation. Donc, je peux me déplacer dans ma présentation à l'aide des flèches. Je peux appuyer aussi sur le petit bouton à côté de sommaire pour afficher les éléments et y accéder directement. Sinon, à droite, ben, en fait, j'ai le résultat de, ma présentation, de mon projet. Donc, J'ai le titre. J'ai l'image euh, associée, je peux même l'agrandir euh, et j'ai le texte produit euh, et associé au repère. Donc je peux ainsi naviguer d'un point à l'autre et la caméra ben, va se centrer en fait euh, en fonction de là où j'ai déposé mon point. Finalement euh, pour accéder au Google Street View, que j'ai euh, ajouté dans euh, les points de repère, ben voilà, donc, la présentation y va directement. Donc il est toujours possible hein, de bouger dans la présentation, donc je pourrais euh, décider, bon, d'aller explorer un peu les alentours. Voilà, pour bon, de plus près les, les, ce que j'ai sélectionné. Euh, puis en fait, si je veux... Euh, retourne dans la présentation, au point où j'étais dans la présentation parce que je me suis perdu, je ne sais pas, j'appuie sur retour, lancer la présentation. Quand j'ai terminé euh, la présentation, ben j'appuie sur retour en haut à gauche. Donc, nous allons maintenant regarder euh, les fonctions de partage. Donc, euh, Google, les projets dans Google Earth euh, peuvent être partagés, que ce soit pour à des fins de lecture ou à des fins de travail collaboratif. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je vais cliquer sur Partager le projet en haut avec les personnages et le petit plus. Et en fait, à ce moment-là, j'ai deux manières de partager. La première, je peux créer un lien euh, d'accès général et en fait tous les utilisateurs qui ont... Le... Donc je peux dire, bon, pour créer ce lien, en fait, par défaut, ça va être sur limité. Donc, à ce moment-là, seules les personnes ayant accès au, à qui j'ai donné un accès spécifique peuvent y accéder. Euh, donc, si je voudrais que tout le monde puisse accéder à mon projet sans que je les ajoute manuellement dans euh, la barre de recherche en haut euh, de la fenêtre, je fais de limiter à tous les utilisateurs et par défaut, ça va être lecteur. Donc, à ce moment-là, dès que quelqu'un le lien, il peut lire ma présentation. Après, euh, si je voudrais que toutes les personnes qui ont un lien puissent éditer mon projet, éditer la présentation, ben, je vais cliquer sur « lecteur » et sélectionner « éditeur ». Mais là, attention, parce que littéralement, tout le monde que, qui a accès au lien va pouvoir modifier. Donc, ça peut poser problème. Si vous souhaitez plutôt que ce soit un nombre de personnes données spécifiques, ben, en fait, on peut ajouter des personnes ou des groupes ici avec la barre. Donc, je rentre une adresse, Google Valid, c'est une adresse qui fonctionne et à ce moment-là, je peux ajouter la personne. Donc, je pourrais lui dire, bon, mais je veux que cette adresse soit éditeur ou simplement lecteur. Donc, ça peut être franchement pratique pour, en fait, euh, par exemple, créer un travail d'équipe avec vos élèves, donc vous présélectionnez les collaborateurs. Puis comme ça, ben, on s'assure que seulement les personnes autorisées aient un accès comme éditeur. Puis là, je peux envoyer un petit message courriel ici, dans la zone de message. Puis lorsque je suis prêt, j'ai vu sur « Envoyer ». Donc, voilà, euh, j'ai mon adresse de créateur, mon premier Gmail, qui est propriétaire. Euh, j'ai mon deuxième ici qui est éditeur. Et il m'est toujours possible de revenir à posteriori et de dire non finalement lui je veux qu'il soit lecteur ou je veux révoquer l'accès. Donc voilà, euh, ça fait le tour des fonctionnalités de visionnement et partage associées à un projet dans Google Earth. J'espère que ça vous a été utile. Euh, puis si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.